Bonjour, je m'appelle Didier Balestrieri. Donc je suis montrougien depuis 2016. J'ai saisi l'opportunité des budgets participatifs pour présenter mon projet qui s'intitule « Parking à trottinette devant les écoles ». Quand je suis arrivé sur Montrouge, voyant que beaucoup d'enfants utilisaient les trottinettes, je me suis dit « Mon Dieu, comment on va laisser les trottinettes devant les écoles ?» Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des trottinettes qui étaient amassées devant les écoles. et Moi, ça m'embêtait parce que je n'avais pas envie de dégrader la trottinette de mes enfants. Aussi, je m'étais rendu compte que finalement, aller en trottinette à l'école devenait un jeu. Et finalement, on était moins en retard qu'à pied. Voilà, parce qu'évidemment, j'avais exclu le mode vélo, parce qu'ils sont trop petits et puis la voiture n'en parle pas. Donc, donc voilà l'idée, voilà le, le, voilà le projet et voilà pourquoi j'ai souhaité ben, qu'on installe tout simplement des parkings à trottinettes devant les écoles pour qu'on puisse les ranger proprement et en toute sécurité. Et puis un jour, dans le Mont-Rouge j'ai vu qu'il y avait cette initiative des budgets participatifs qui a attiré mon attention parce que je ne connaissais pas tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était un excellent moyen pour lancer ce projet. J'ai suivi le lien qui était sur, sur, sur le site et puis je me suis inscrit. J'ai reçu un mail de, de, de, de la mairie pour me donner rendez-vous au passer Grand oral Et donc je suis arrivé à la maison des associations, je crois, avec beaucoup de monde. Et puis je me suis retrouvé au tableau. Je me suis retrouvé au tableau à expliquer quel était l'intérêt pour les Monrougiens, j'avais joint des photos que j'avais récupérées sur Internet pour montrer ce à quoi quand même ça pouvait ressembler. Et puis, euh, j'ai essayé de, de, de, de faire passer ma, ma conviction auprès des, de, de, de la Commission, tout simplement. Les budgets participatifs, je trouve que c'est une excellente idée. C'est super. Pourquoi Parce que ça permet de créer un un lien direct, hein, euh, finalement, entre un porteur d'idées et euh, le décideur, hein, euh, la mairie. Si on est vraiment dans la démocratie participative, active, je ne sais pas comment la dire, aujourd'hui, hein, les gens ont envie de s'exprimer, et, et là, c'est une façon de s'exprimer de manière positive, puisque ça construit, et c'est ce, pour le bien-être de, de, de, de tout le monde, en fait. ne vous interrogez pas, foncez. Portez vos idées, allez au bout, et puis dites-vous qu'à qu chaque fois que vous proposez un projet, ben vous le faites pour euh, tous les Montrougiens. Hein. C'est un parcours sympa. Je crois qu'il faut bien travailler la partie en amont euh, donc, euh, pour le Grand Oral. Il faut bien travailler cette partie-là. Et puis surtout, il ne faut, euh, faut pas se priver. Quoi. Il ne faut pas se censurer. Il faut y aller.